Dans les épisodes précédents. Spire Ils ne doivent pas s'échapper Prends ça. J'ai confiance en toi et tu sauras diriger l'avant-poste jusqu'à mon retour. Il y a un dessin qui m'a rappelé un souvenir du monastère. Le monastère du Dragman C'est ici que je les ai vus emporter ma sœur loin de moi. Par ah, tous les dieux, qu'est-ce que c'est On essaie de vous sauver Janzo, ça marche, t'as réussi. Où sont-ils passés Agenouillez-vous devant vos dieux. Quel tort. Les Vars. Nous venons vous rendre ce qui ne nous a jamais appartenu. Votre attitude me plaît beaucoup. Chers frères, chères sœurs. Ah ouais. Venez à nous, mes enfants. Nous allons rendre notre essence à leur propriétaire légitime, tout comme votre reine et son roi l'ont fait avant vous. Vous voyez Nous pouvons vivre en paix les uns avec les autres. Je le sens en moi. Il veut être libre. Venez nous rejoindre. Prenez nos quilles, je mets dieu. Venez tous. Tobin. C'est Tobin et Falista. Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce qui s'est passé ça s'est arrêté. Ça va Oui. J'ai eu une vision. Viens. Avez-vous enfin fini d'envoyer votre message aux autres Oui. Bien. Vous ne vous rendez pas compte, pauvres humains. Vous n'êtes que des semences que nous allons récolter. Je ne comprends pas. Nous vivons pour vous servir de... Ballista, ballista, non Qu'avez-vous fait Maintenant à ton tour, roi des humains. Nous devons éradiquer les humains. Non, tout doit être fait dans un ordre précis, Terra. D'abord, nous allons récupérer la clé permettant de libérer nos esclaves du Skevikor, afin qu'ils puissent nous aider. Tu trouves toujours une raison pour ralentir notre progression. La dernière fois, tu as voulu qu'on récupère Chania. Moi aussi, ça me fait très plaisir de te voir, Terra. Mais peut-être que j'aurais mieux fait de ne te laisser qu'un seul bras. Ouais. Néanmoins, je suis impressionné, Galtor. Je constate que les flammes brûlent encore dans ton ventre, même après toutes ces années. Mais. Maintenant. Je suis mort de fatigue. Pas pour longtemps. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Nous devrions tuer l'humain qui se fait appeler Roi, libérer les Vars, et ensuite aller chercher la clé, puisque nous ne savons pas où elle est. C'est totalement faux. Je possède des fragments de la mémoire de la femme qui se faisait appeler deux. Elle savait où était cachée la clé. Et maintenant, je le sais également. Laissons l'humain qui se fait appeler Roi nous échapper pour l'instant. Nous le retrouverons bien assez tôt. Nous le tuerons et nous libérons les Vars. C'était très courageux de ta part. Je suis pas courageuse. Je l'ai laissé partir avec ma sœur. J'ai fermé les yeux, et je suis restée allongée, comme si j'étais morte. J'aurais pu le poignarder, si seulement j'en avais eu le courage. Tu n'étais qu'une enfant. Je suis navrée. Je nous ai fait perdre du temps, et il fallait pas revenir. Tu as dit que tu te souvenais de quelque chose qui pouvait être important. Pour trouver la clé. Essaie de faire remonter un souvenir, n'importe lequel. La prise. Qu'est-ce qu'il a pris La clé était là. C'est pour ça que Dredd est venu au monastère. Pour prendre la clé. Tu ne sais pas si Falista et Tobin sont vivants Ils étaient vivants à la fin de la vision. Oh, oh. Deux prisonniers évadés. Alors comme ça, vous êtes venu vous rendre. Je suis revenu à la demande et avec la bénédiction du roi Tobin. La bague que je porte en est la preuve. Dites-nous ce que vous avez fait au roi Tobin. Rien. Il m'a confié sa bague et m'a donné pour mission… Ce sont des traîtres à la couronne Arrêtez-les, pour trahison Oh, oh, oh, oh. Eh Non. Non, vous. Vous ne devriez pas faire ça. Je vais le faire, pourtant. Si vous tentez quoi que ce soit, il meurt Arrêtez Au nom du roi Si vous me tuez, ça prouvera que vous êtes un traître. Pourquoi je tuerai le commandant le plus fidèle de Tobin Hein Je vous jure sur ma vie et sur celle de la reine Rosamund que jamais je ne trahirai Tobin. C'est mon ami et c'est mon roi. Avec cette bague, Tobin a fait de moi son commandant. Écoutez, ça ne me dérange pas que vous arrêtiez Garrett. Ça vaut ce que ça vaut, mais il dit la vérité, j'étais présent. Ça ne te dérange pas qu'il m'arrête Pourquoi est-ce que j'aurais confiance en vous C'est une bonne question. Vous avez un choix à faire, commandant. Mais si vous choisissez de ne pas me croire, vous feriez mieux de disparaître quand Tobin reviendra, parce qu'il pourrait bien vous pendre pour avoir désobéi à ses ordres. Prenez le commandement. Mais uniquement jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de Tobin. Ensuite, on verra. Et vous verrez que tout ce que j'ai dit était vrai. Quels sont vos ordres Continuez vos tours de garde. Ne changez rien jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi tu souris <rire> Je, pensais à notre futur. Je pensais à notre futur. Et à ce qui nous attend. Ah Quand on aura rendu nos Kinji. même plus demandé l'aide du premier ordre. Je pense qu'elle est à l'endroit où il a emmené ma sœur. La suivante. Euh, quand Dredd a emmené Eileen, il y avait une suivante. Elle était mince, belle, le teint allait. Et je me souviens qu'elle avait de longs cheveux noirs qui lui arrivaient à la taille. On jouait souvent avec ses cheveux. Il lui arrivait à la taille est-ce que tu te souviens comment elle s'appelait Il me semble qu'elle s'appelait Naya. Naya. Son nom était Naya. Oui, Naya, c'est ça. Par les dieux, comment le sais-tu Peu de femmes correspondent à cette description. Elle a espionné l'avant-poste pour Dredd. C'est une longue histoire, je te raconterai. Où vas-tu Relman. Naya est là-bas aux dernières nouvelles. Que fais-tu ici Tu comptes me faire la tête encore longtemps Tu avais un objectif et un seul. Ramener notre peuple. Et tu ne l'as pas fait. Pense à tous les gens, à tous les enfants qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce monde splendide. Et ensuite, demande-moi à nouveau combien de temps je compte rester fâché. Ce n'était pas aussi simple, Nedra. Trop tard. Tu es arrivé trop tard. Maintenant, si tu veux bien me laisser, je m'entraîne. Gareth est quasiment roi. C'est un soulagement, non Vraiment, mon amour Est-ce bien nécessaire mm -hmm. Ça veut dire quoi, à ton avis J'espère que ça ne représente pas les gens qu'il a tués. Ça peut représenter beaucoup de choses dont la plupart ne sont pas bonnes. Oui, il est sûrement dangereux. Donc, dans la mesure où je le nourris, il n'a pas besoin de ses mains, n'est-ce pas Oui, mais, mais tu as raison. Son état a évolué. Il respire mieux, il en est à son deuxième bol, mais il n'a rien mangé d'autre. Je vois. Nous devrions essayer de trouver quelque chose dans un texte ou, ou peut-être un pictogramme qui ressemble au symbole qu'il a dans le cou. Peut-être qu'on réussira à déterminer ce qu'il signifie. Tu penses qu'on va trouver Naya Jonzo a reçu une lettre de sa part avant le début de l'infection. Elle était à Relman, espérant qu'elle y est toujours. Je comprends pas pourquoi tu la détestes pas. T'as dit qu'elle nous espionnait. Elle l'a fait uniquement pour sauver sa famille qui était prise en otage. Donc, elle vous a trahi parce qu'elle était naïve et stupide et c'est une bonne excuse, ça Le fait que les gens agissent mal... ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Je pense à quelqu'un qui a essayé de me tuer alors que je n'avais rien fait. Oui, je te suis. Et ensuite, j'ai vu Tobin et Fanista. Ça, c'est fini comme ça. D'après ce que j'ai compris, des textes de Vren sur la grande prêtresse, ainsi que des pictogrammes que nous avons vus sur les murs qui se trouvent sous l'avant-poste, au passage, ils sont incroyablement détaillés et d'une finesse... Janzo, est-ce que tu peux en venir à l'essentiel avant que je sois vieux et ridé Ce que tu viens de dire est particulièrement stupide. Comme s'il fallait plus de temps pour exprimer ce que j'ai à dire. Oui. Je vais faire court. D'après nos recherches, il semblerait qu'il y ait sept dieux Black Blood, comme ils se font appeler, ainsi que sept Kinge. Donc ça signifie qu'il y a un lien entre eux Dans l'ancienne langue, le mot Kinge correspond d'après les croyances humaines à peu près au concept de l'âme. C'est une sorte d'essence. Donc une kinj, c'est une âme En quelque sorte. L'âme de qui nous pensons que ces Kinji appartiennent à des entités se faisant appeler dieux. D'après vous, la Kinji que j'ai dans la tête serait l'âme d'un dieu C'est à peu près ça. Et ce sont ses propriétés spéciales qui te donnent des pouvoirs. Et pourquoi elle ne part pas rejoindre celui à qui elle appartenait avant Je pense qu'il faut y renoncer de son plein gré. C'est ce que Falista tente de faire. Ou sinon, il faut tuer son porteur Pardon, mais ça me semble totalement invraisemblable. Je sais. Pareil pour moi. Étonnant. Voyons les faits. Lorsque Yavala et Gwen sont mortes, nous avons tous vu deux vives lumières s'envoler, une noire et une blanche, les couleurs de leur kinji. Puis des dieux ayant les mêmes pouvoirs qu'elles sont apparus. Quand deux a été tués, une lumière verte s'est envolée. Avant de retourner dans son corps. Les uns après les autres, ces dieux se réveillent au fur et à mesure que leurs kinji reviennent. Donc ma kinji appartient à une créature divine endormie quelque part. Comme celle de Tobin et Falista. Je pense donc qu'ils sont tous les deux morts. Tu es le prochain, Zed. Ils vont vous traquer, Talon et toi, et ensuite ils vont vous tuer. Tu as vu plusieurs de ces dieux Ils ressemblent tous au dessin de Talon Oui. Très bien. Il faut qu'on vous montre quelque chose. Quelqu'un. En bas. Quoi Qu'est-ce qu'on regarde Il y avait quelqu'un, une personne divine. Euh, il ressemblait beaucoup aux êtres que tu décrivais. Il tout était à là, oui, attaché à cette table, et vous l'avez laissé sans surveillance. Oui, mais quand on l'a laissé, il était anémique et faible, à peine vivant. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est ni faible ni anémique. Il faut qu'on le retrouve au plus vite. faites-vous ici Vous n'avez pas le droit d'être là. Pourquoi les maîtres ne parlent-ils pas à mon esprit Où sont les autres Pourquoi suis-je le seul qu'à vie ici Je vous trouve étrange. N'approchez pas de moi. Warlita C'est le monstre de Janzo. Il n'a rien à faire là. J'allais sauter, mais je vais prendre les escaliers. Tout va bien une femme. Elle s'appelle Naya. Elle a de longs cheveux noirs. Où est Naya Quoi Ça lui a rien coûté de nous aider. On est fermé Visiblement non. Nous sommes des amis de Naya. Nous venons de loin pour la voir. On ne veut pas d'étrangers à cette heure-ci. C'est bon, Drogo. Il est à peine... Talon Par les dieux, qu'est-ce que tu fais ici Ça me fait plaisir de te voir. Vous venez de loin, vous devez avoir soif. Apporte à, à boire. Venez vous asseoir Ici, euh... C'est pas aussi grand que la Ladon. Mais Maîtresse m'a beaucoup appris. Je vois ça. Je me suis associée à un jeune brasseur. Il n'a pas autant de talent que Janzo, évidemment, mais il se débrouille. Est-ce que Janzo va bien Oui, est-ce que je sache pourquoi Nous correspondions régulièrement, mais tout d'un coup, il a arrêté de répondre. Sûrement parce qu'il a une nouvelle amoureuse. C'est vrai <rire> Quelle joie Et, euh... Qui est cette jeune fille C'est Luna. Elle est à l'avant-poste depuis peu. Bonjour. Soyez les bienvenus, je vais vous faire visiter et vous trouver des chambres. Euh, nous ne pouvons pas rester, nous sommes venus te demander quelque chose. C'est vous que Dred a embauché pour s'occuper de ma sœur Eileen. Il nous faut la clé que Dred a volée au monastère. Tu es cette Luna Oui, en personne. Tu es devenue tellement grande, j'ai pensé que tu étais sûrement... Comment tu as fait pour survivre J'ai fait ce qu'il faut, pas grâce à vous. Nous avons besoin de ton aide. Où est la clé La clé Quelle clé Qu'est-ce que vous voulez dire La baguette avec une partie ronde, celle que vous avez volée au monastère. C'est une clé Dred l'a apportée au reliquaire, là où il a rangé ses artefacts et ses symboles religieux, mais j'ai aucun moyen de savoir si elle est toujours là-bas. Tu pourrais nous y emmener Non, je... Je peux pas retourner là-bas. Dred et ses hommes y ont fait des choses horribles. Et je... je... C'est impossible, j'ai une nouvelle vie maintenant. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Le reliquaire est quelque part au nord de la tour Winsley. Peut-être que Janzo pourrait le retrouver avec une carte. naya. nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis désolée, Talon. Je comprends parfaitement que tu aies peur, mais nous devons… Vous étiez censés nous protéger, ma sœur et moi. Elle est morte maintenant, mais moi j'ai besoin de votre aide. Désolée, Luna. Vous avez commis beaucoup de mauvaises actions. Ne nous aidez pas, ça n'en fera qu'une de plus. Luna elle a raison. C'est vrai, je lui dois au moins ça. Je me prépare et je vous y emmène. Merci. Bien. Maintenant partons. Eamon, hey, t'es parti à sa poursuite Oui. Ces créatures sont capables de vaincre le plus fort d'entre nous. Hé hey, oh Hé hey Stop Voilà. Reste là, reste là. Je veux pas te faire de mal. Je veux pas te faire de mal, mais tu dois venir avec moi. Tu n'as pas le choix, rends-toi. Tu comprends ce que je te dis Vous, pourquoi disposez-vous du pouvoir des maîtres Parler. Tant mieux, parce qu'on a beaucoup de questions à lui poser. Ça va Je vais te le demander une dernière fois. Quel est ton nom D'où venez-vous Qui sont les maîtres Tu pourrais pas te servir de ta kinch pour le faire parler Oh mais bien sûr, je peux lui faire dire absolument tout ce que je veux. Il suffit que tu me dises quoi. Je peux seulement contrôler son corps, pas lire ses pensées. Qui es-tu vraiment Dis-le-moi Tu devrais le frapper jusqu'à ce qu'il te dise ce que tu veux entendre. C'est le meilleur moyen de s'en faire un allié. Un allié <rire> Le seul moyen d'obtenir des informations fiables, c'est de lui prouver qu'il peut nous faire confiance. Là, tu fais tout pour qu'il pense le contraire. Est-ce que tu veux essayer Alors vas-y, je t'en prie. Tu as intérêt à ce qu'il te réponde, Parce que comme tu l'as dit toi-même, le prochain, ce sera Z, et ensuite Talon. Toi aussi, sors. ça ne m'aidera pas si tu le menaces. Comme tu veux. Je suis désolé. Apparemment, tu sais parler notre langue. Ça nous fait au moins un point commun. C'était le seul siège libre. Toi, vraiment, tu n'abandonnes jamais. Hé Comme tu l'as dit, nous ne sommes plus très nombreux. On doit serrer les coudes. Ceux qui sont morts n'auront pas l'occasion de le faire. Teva, Bessou, Shenzi, Pok. Oui, et je donnerai ma vie pour que l'un d'entre eux revienne parmi nous. Mais on ne peut pas refaire le passé. Chacun d'entre eux me manquera toute ma vie. Même les fous de la bande de Bessou. Je me souviens... Qu'un jour, il a fait brûler tout un pré juste pour retrouver sa pipe. Et en fait, depuis le début, elle était dans sa poche. <rire> Et la fois où Teva a attrapé ce verre de feu, elle ne lâchait pas son harpon, il l'a traîné dans toute la vallée. J'ai une cicatrice dans le dos qui fait que même si je le voulais, je ne l'oublierai pas à Poc. À cause de la fois où il s'amusait à acheter des rochers dans la lave. Ouais, je m'en <rire> souviens. C'est même moi qui ai éteint les flammes dans ton dos. Et t'as pensé que j'essayais de... de me rapprocher <rire> Je ne peux pas te pardonner, Zed. C'est bien trop douloureux. Il me faut un coupable. Ouais, ça je peux le comprendre. Ça peut être moi. L'endroit où nous allons Le reliquaire tu as dit que Dredd y avait fait des choses horribles Dredd était prêt à tout pour trouver des artefacts mythiques. Si quelqu'un avait des informations intéressantes, il l'emmenait là-bas et l'interrogeait, souvent jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pour ça qu'il a emmené Eileen Pour les interrogatoires Oui. Ta sœur avait un vrai don pour savoir si les gens disaient la vérité. Et je me souviens que tu avais le même don, Luna. Oui. Parfois, mais je suis moins douée qu'Eileen. Donc ma sœur a dû le regarder torturer des gens. C'était horrible. Je suis désolée. Pendant toutes ces années, vous n'avez pas eu une seule occasion de l'aider à s'échapper. Et pas une seule fois, vous n'avez refusé d'obéir à votre maître Dredd. Calme-toi, Luna. J'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger ta sœur de ce monstre. Mais quand Dredd nous a surpris en train de nous échapper, il m'a battue et je suis restée entre la vie et la mort. Il a pris ma famille en otage pour être sûr que je ne recommence pas. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Tu ne m'en as pas laissé l'occasion J'ai vu Nedra partir. Sûrement à cause de ton haleine. Mauvaise blague, mais méritée. Tous ces gens qui sont heureux, dis-moi quelle raison ils ont de l'être. Est-ce qu'ils ont moins de regrets que nous Ne t'inquiète pas, elle va te pardonner. Là, j'en doute. Moi, je n'oublierai pas. Je me bats contre toi quasiment depuis l'instant où tu es arrivé dans ce monde. Et je peux te dire que tu es prêt à ciel et terre pour faire revenir ton peuple. Contrairement à Talon. Et donc, je devrais en vouloir à Talon Non. Non, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je t'en supplie, elle m'adresse à peine la parole depuis que vous avez été enfermés ensemble. Est-ce que tu sais pourquoi elle est aussi froide avec moi Ça me dépasse. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi elle s'intéressait à toi. Oh. Vous ne devez pas être fait l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu entends par là On va très bien ensemble. Pourquoi tu dis ça Pour commencer, tu es un humain et elle, l'un des derniers Black Blood. Elle s'imagine peut-être qu'elle a un devoir. Tu lui as dit ça Tu lui as mis ça dans la, la tête Je n'ai rien dit qu'elle ne pensait pas déjà. De toute façon, personne ne pourra jamais l'influencer. Adresse-toi à elle, elle te répondra franchement. Chouette discussion. Chouette discussion. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Impressionnant. Il doit y avoir des choses précieuses ici. Les reliques sont dans une chambre forte sous le monument. Il n'y a ni porte ni fenêtre. Comment entrer C'est ce qu'on a de mieux, Jansu. Comme tu l'as demandé. Tu crois qu'il va continuer longtemps à manger comme ça On n'aura plus rien. Ça faisait des siècles qu'ils n'avaient pas mangé. Quelle quantité de nourriture tu mangerais si c'était toi <rire> Énormément, Chenzo. Je pourrais même pas te dire combien. Énormément. Ceux que tu appelles tes maîtres nous font peur. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils veulent. Et toi Il y a beaucoup d'êtres comme toi, n'est-ce pas Des milliers. Est-ce qu'ils sont tous dans des cocons, comme tu l'étais, toi aussi Cet endroit t'intéresse, n'est-ce pas Si tu peux me prouver que tu ne représentes aucun danger, je pourrais peut-être t'y emmener. Tu veux bien répondre à quelques questions J'aimerais connaître ton nom. C'est mieux. Pour qu'on devienne amis, j'ai besoin de savoir comment t'appeler. 313. C'est un numéro, pas un nom. Je suis. 313. D'accord. 3-1-3. Janzo. Janzo. Ceux que tu appelles tes maîtres, est-ce qu'ils veulent vivre en paix avec nous Non, pas du tout. Et toi Est-ce que tu es dangereux Tu veux nous faire du mal Veux hum. Je ne sais pas ce que vouloir veut dire. Je ne fais que servir les maîtres. Mais la voix... Est parti. La voix La voix à l'intérieur. C'est la voix de ceux que tu appelles tes maîtres. Vorta. Je pense que je comprends. Si la voix de Vorta n'est plus dans ta tête pour te dire quoi faire, alors. Tu ne voudras plus nous faire de mal Oui. Je ne ferai de mal à personne. Très bien. Je sais comment l'ouvrir. Les gardes de Dredd sont probablement à l'intérieur. Aussi longtemps après sa mort ils ne montent pas la garde pour lui. Ils gardent ce lieu parce qu'il pense qu'il est sacré. Combien sont-ils Je ne sais pas, mais en général, ils sont deux. Ouvre-le. Toi Ça va J'ai connu mieux. On dirait qu'ils ont des diamants dans les yeux. Tiens, prends mon arc et je vais Ce escalader. C'est pas pour ça que nous sommes venus. J'ai pris une vie. On dirait que c'est la première fois. Tu as tué Dredd, non Je savais que Dredd le méritait, mais je sais rien de cet homme. Attends, tu as tué Dredd Oui. Dans ce cas, je dois te remercier. Non, on ne recommence pas. Prenons ce qu'on est venu chercher et partons le plus loin possible. C'est une bonne idée Sûr Non. Mais j'espère que quand il nous fera confiance, il nous donnera des informations. Peut-être que tu aurais dû venir avec des gardes. Je les ai envoyés chercher Garen. Il ne sait pas que tu as amené cette chose ici Bien sûr que non. Il ne l'aurait pas permis. Je crois que Janzo est en train de devenir un rebelle. Les autres, je suis le seul à être réveillé. Pourquoi avez-vous fait ça Le moment n'est pas venu, c'est mal Mon aviasport, qu'avez-vous fait Mon aviasport Ah <trives> <trives> Arrête Arrête Arrête arrête. Ça va aller Ça va aller C'est rien Sans mon aviasport, je suis tout seul Navia Sport, je sais que j'ai vu quelque chose à ce sujet. Ça me parlait pas à l'époque, mais. Ah, Navia. Navia C'est la même chose que Navia Sport Qu'est-ce que ça veut dire euh, Navia, la voix de l'âme, celle qui commande et ne fait qu'un avec les maîtres. 3-1-3. Hmm. Quand tu dis que tu veux ton Navia Sport, est-ce que c'est parce que tu as l'impression d'avoir perdu la voix de l'âme Où est-ce qu'il est calme toi Gareth. 3-1-3 est sous contrôle. Ne l'énerve pas. 3-1-3 Oui, c'est son nom. Est-ce que tu as perdu la raison Zed, gèle-le. Euh, ce n'est pas nécessaire, vous le voyez bien, non On commence à obtenir des résultats. Cette chose va retourner derrière les barreaux. J'espère que c'est clair. Zed, fais-le avancer. Zed, non. J'ai vu ses maîtres, ce sont des créatures redoutables. Ma mère était démoniaque, je devrais l'être aussi, du coup Mettez autant de gardes que vous voudrez à l'extérieur. 3-1-3, reste avec nous. Il a beaucoup de choses à nous apprendre. Soit. S'il le surveille de près, je peux rester dans le coin. Très bien. Garde ton monstre de compagnie et essaie d'apprendre des choses. Mais n'oublie pas qu'il y a toute une armée de créatures identiques et que personne ne sait de quoi elles sont capables. Essaie de ne pas tous nous faire tuer au nom de quelques découvertes. Cet endroit me fait froid dans le dos. Trouvons la clé et partons. Dred collectionnait les artefacts venus de nombreux endroits. Ces reliques ne sont pas sacrées seulement pour Dred et les trois, mais aussi pour d'autres cultures. Je ne vois pas la clé. Tu es sûr qu'il l'a apportée ici J'en suis sûr. Mais c'était il y a deux ans. Peut-être que si vous n'aviez pas tué ces hommes, l'un d'entre eux... Vous entendez Non. Vous n'entendez pas Une sorte de murmure. Un chuchotement. Le sol est maculé de sang. Aucune de vous n'entend Ça doit être un pouvoir de Dragman. Bon, maintenant que tu l'as, Talon, allons-nous-en. Allez, viens. Luna. quelque chose qui nous appartient.